C'est le moment des déclarations de députés. La députée de Toronto-Saint-Barre. Les secteurs des arts et des de culture de l'Ontario sont sous attaque par des coupes de financement du gouvernement conservateur et on a réduit 15 millions de dollars à la Fondation Trillium de l'Ontario, 5 millions de dollars du budget du Conseil des arts de l'Ontario, aussi bien que le Fonds de la culture autochtone. La ministre de l'Éducation n'est pas une allée des arts. Elle Uh, uh, minimise le coût. Glassing. L'annulation des classes des arts et le, les coupures des, des programmes des arts, le sous-financement, va blesser les enfants non privilégiés, euh, queer, LGBT, et pauvres aussi. Ce gouvernement ne peut pas admettre, mais c'est de résoudre. On réduit les services des bibliothèques en moitié. Et le fonds du service en entre bibliothèques de plus de 50 Le financement au ministre du Tourisme, de la Culture des Sports a été réduit de 58,6 millions et le budget de la musique a été coupé de plus de 50 La musique est et la musique de la Révolution. Et maintenant, avec les prévisions de le Conseil des Arts du Canada va avoir une autre compression. C'est plus de 10 millions. C'est plus qu'une attaque, c'est vraiment démanteler tout le secteur des arts et des cultures, ce qui est un grand employage, génère beaucoup de recettes. Les Ontariens en terrain méritent mieux, Monsieur le Président. Déclaration de député, de député de Mississauga-Est, Cooksville. Merci, M. le Président. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion de un, un groupe de femmes incroyables de ma circonscription de Mississauga-Est, Cooksville. C'était des artistes à mon mentor. Je veux souhaiter la bienvenue à Nomal Zeronde Jamel, Maria Saima Sarish et la fondatrice Anna Salgado à l'Assemblée législative. Les artistes en mouvement, AIM, comme est connu, c'est un organisme qui veut appuyer l'esprit individuel. Et AIM croit à la valeur thérapeutique des arts. Il l'utilise comme la base de promotion du bien-être mental. AIM encourage la réflexion, stimule l'imagination. En bâtissant l'autoestime avec l'autre expression. Et la fondateur de Arts in Moment dit que les deux programmes, Mind Me, Mind You et Gift, uh, usent les deux des éléments d'engagement, de bâtir les émotions et des liens en reflétant sur l'identité, et trouver des routes pour sortir du stress. Ce groupe de femmes a présenté leurs pensées sur les arts pendant qu'ils pensaient de leur parcours individuel. Ils ont exprimé les cultures, expressions culturelles. J'étais très fier du travail que AIM fait. Les œuvres d'art représentent leurs obstacles, espoirs et rêves et sont ancrés dans les valeurs culturelles. Continue à faire le bon travail. Bienvenue à Queens Park. Merci. Merci déclaration de député, la députée de London Fenshaw. Merci, M. le Président. C'est toujours un honneur de prendre la parole au monde de mes concitoyens de London Fenshaw. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Charlene. Elle dit qu'elle ne contacte les représentants d'habitude, mais elle a toujours voté. Elle dit qu'elle a été motivée à écrire à tous les députés parce qu'elle dit... Je n'ai jamais été tellement déçu ou frustré quand vivant en Ontario. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre province. Charlene a un message et je l'aimerais lire à son nom. Il n'y a pas moyen d'arrêter le gouvernement Ford, de revenir en arrière dans la province et toucher la vie de beaucoup de gens tellement négative. En tant que maire de deux étudiants universitaires, je suis déçu de tous les changements que le Parti progressiste conservateur a apporté. On sera touché par les compressions au oh, Raphaël et aussi des ré réductions des soins de santé et j'ai des parents un peu âgés qui oh, se préoccupent de leurs besoins. Et un un frère qui a eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai des proches qui sont enseignants et je connais des gens qui ont des enfants avec des soins euh, spéciaux qui sont touchés. La lettre de Charlene n'est pas en commune. La plupart des gens ont la même impression qu'elle et se sentent de la même façon. Ce gouvernement fort doit comprendre. On travaille pour des vraies personnes comme Charlene et ces compressions... Euh, horribles sont mauvaises et rendent la vie des gens plus difficile. Merci, M. le Président. Une déclaration de député, le député de Brentford-Brent. Merci. Je veux porter attention à une initiative importante, mais c'est le mois de la vision et en tant qu'optométrice, c'est beaucoup important pour mes patients et moi-même. Les optométristes sont les professionnels des yeux les plus accessibles, plus de professionnels dans plus de 200 collectivités où souvent sont les seuls fournisseurs de soins de la vision. 90 d'optométristes peuvent voir leurs patients le même jour s'il n'y a pas d'urgence, ce qui peut retirer la pression des urgences pour avoir accès aux soins. Les optométristes peuvent aider à résoudre certains problèmes en ayant plus d'efficacité en réduisant la paperasse administrative. Les optométrices peuvent aussi donner de meilleurs résultats, améliorer la satisfaction des patients et utiliser des ressources publiques mieux. De plus, les optométrices de l'Ontario veulent faire partie de la solution en collaborant avec le gouvernement en essayant de moderniser le système pour qu'on puisse avoir de bons services. Euh, maintenant et dans l'avenir. Je suis, souhaite à tous les optométristes et tout ontariens une bonne semaine de la vision. Merci. Merci. Déclaration de député. Le député de Kingston et l'Isle. Merci, Monsieur le Président. C'était une journée étrange jeudi d'être ici à l'Assemblée législative, un endroit où, que je respecte beaucoup, où un gouvernement élu avec une majorité fausse a abandonné la prétence de répondre aux députés de l'opposition. Question après question ont été répondues avec des choses qu'ils pensaient que c'était de bonnes chose qu'ils avaient fait, une question sur euh, les ambulances a eu une réponse sur la bière à un dollar et ce qui a été suivi, suivi par une euh, ovation. Euh, et je vais citer un journaliste, le député de Kenora Rainy River. C'est quelqu'un qui aime bien savoir et qui adore ce qu'il dit. Rooker, pardon, l'air ne parle pas de l'avortement, de la protection des aînés, peu importe où il vit. Fin de citation. Ce matin, dans le comité des finances, j'étais fâché que je critiquais le gouvernement. Que des autocollants, un député du gouvernement a dit que l'utilisation de propagande n'était non parlementaire. Quelle meilleure indication que la démocratie est en danger, qu'un gouvernement est fâché, qu'on appelle leur propagande propagande. Je suis dans l'Assemblée législative depuis longtemps pour voir des changements pour qu'on re retourne à la démocratie précédente. Déclaration de député le député de Lanark, Frontenac, Kingston. Merci, Monsieur le Président. Je pense que les députés élus doivent exercer au gouvernement ce qu'ils ont dit à l'opposition, sinon c'est juste de la publicité vide et fabuleuse. Depuis 12 ans, j'ai entendu, j'ai parlé à beaucoup de concitoyens et j'ai des gens, des agents d'immobilier. De, j'étais fier d'un événement où on a parlé de l'industrie de l'électricité. Et à quatre occasions, j'étais là avec des députés conservateurs, y inclut le député de Quint qui est maintenant le ministre euh, de, du Logement pas le ministre du logement mais un autre ministre et j'étais content de, il a dit qu'on avait faire des changements mais on a été surpris que dans le budget provincial il avait pas des réformes promises en particulier parce que c'était une question tellement importante pour le caucus conservateur pendant l'opposition et le ministre du développement économique quand il était en opposition ce que moi et les agents d'immobilier dans ma circonscription on veut savoir si c'est indéniable que le ministre va défendre de l'équité euh, fiscale, mais est-ce qu'il va continuer à le faire pendant qu'il est au Conseil de ministre ou ça, il va attendre jusqu'à ce qu'il soit à l'opposition? Merci. Déclaration de député. Le député de Northumberland, Peterborough-Sud. Merci. C'est avec beaucoup de tristesse que j'annonce que dans ma collectif de Northumberland a perdu un vrai héros et un vrai chef de ville, Bill Patchett. La générosité de Bill était immésurable et son impact a touché tellement de gens dans notre collectivité. La défense et le leadership de Bill a déplacé des montagnes dans ma circonscription. Son, son travail pour l'hôpital de Northumberland, pour les, les rotaires, sans d'habitat habitable pour les munitions, juste pour mentionner, questions était incroyable. C'était le travail moins connu qui a touché tellement de gens de la collectivité et dont l'impact a été profond et touché beaucoup de gens. C'était un homme qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances et je pense à mes quelques premiers jours quand je cherchais l'élection et les réunions que j'ai eues avec le Bill et un autre monsieur qui s'appelait les Sénat à déjeuner le matin et j'ai beaucoup appris de Bill et je serai un meilleur député à cause de lui. Un récemment m'a dit que Bill euh, serait, aurait toujours un sourire et dirait ⁇ Comment ça va, mon gars? ⁇ Et c'était mon bureau à Coburg euh, où euh, il venait toujours. Bill rendait possible les choses dans la collectivité et notre collectivité est bien meilleure grâce à Bill. J'aimerais souhaiter mes condoléances au nom de mon gouvernement à sa femme Delphine et son, ses autres parents et proches et d'autres gens de la collectivité dont la vie a été touchée par Bill. Merci, Bill, pour votre service et votre défense de notre collectivité. Et reste en paix. Déclaration de député de la députée de Nicaba. Mercredi, l'association encéphalique myologique sera à Queen's Park pour marquer la journée internationale de sensibilisation pour l'encéphalomyélite, la myalgie, la fibromyalgie, la sensibilité chimique multiple. Mia, c'est une œuvre de bienfaisance qui représente 6 000 Ontariens Ontariennes touchés par ces maladies. Et le groupe de travail sur la santé environnementale a terminé son travail, l'a soumis au ministre de l'Environnement en 2018 avec le rapport d'étapes, on a donné beaucoup de recommandations pour améliorer les soins aux patients et aussi pour améliorer les choses pour les proches. J'encourage le ministre de, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée de publier le rapport final et de créer un, un comité de mise en œuvre pour commencer le travail du rapport final et d'adopter les recommandations du rapport d'étape et du rapport final et créer une clinique spécialisée, un centre d'excellence pour prendre soin et faire la recherche pour ces patients. La plupart de ces patients sont tôt touchés Ils attendent depuis longtemps pour avoir euh, de, des gestes posés. Je demande à la ministre de la Santé de montrer la bien volonté et de publier le rapport final publiquement avant mercredi. Merci. Déclaration du député du député de, de Mississauga Morton. Merci. Souvent, d'un côté, on dit que nos enfants sont notre avenir et qu'on vit pour nos enfants. Mais de l'autre côté, on a des enfants qui sont abusés. Demain, on va reconnaître la force montrée par des jeunes qui ont eu des problèmes dans leur vie. Le 14 mai, c'est la journée des enfants pris en charge pour... et on veut élever la sensibilisation des enfants pris en charge. Les enfants dans la société, euh, nos sociétés d'aide à l'enfance aident à protéger les enfants et les jeunes qui ont des problèmes, souffrent d'agression, etc., ou qui sont à risque. Et il y a 47 sociétés d'aide à l'enfance qui aident presque 12 000 enfants. Et j'aimerais reconnaître la société d'aide à l'enfance de Peel qui aide les enfants et les familles pour... Merci pour tout le travail. Établie en 1912, la Société d'Allah en France de Peel a aidé presque 111 000 familles et plus de 124 familles d'accueil. Et la Direction de protection de l'enfance à Peel a beaucoup de succès. Ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président, et ils ont, avec la générosité du donateur, élevé plus de 230 000 dollars pour aider 60 jeunes et pour qu'ils reçoivent des bourses d'éducation. Monsieur le Président, j'aimerais dire à tout le monde, si vous pouvez, et aider la journée des enfants à l'enfance, venez au Gala, parce que les jeunes sont nos avenirs. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. La députée de Simconor. Merci. Samedi dernier, j'ai eu l'occasion de parler à la cérémonie de ferriture du festival d'Aurélia de 2019. On a célébré les, la pêche qui est un des passe-temps les plus importants dans la collectivité. On a eu de grands prix. Pendant, depuis 39 mois, euh, des centaines d'Ontariens ont participé au festival de pêche, qui est le derby de pêche le plus important. Depuis des siècles, la pêche commerciale et sportive a lié nos, notre collectivité. Et ça a maintenu beaucoup de gens à s'amuser, aussi beaucoup d'entreprises qui puissent s'épanouir et qu'on nourrit nos collectivités. Samedi, j'ai assuré chaque pêcheur, homme et femme, que le gouvernement reconnaît l'apport économique, social et de loisirs de la pêche. Et nous voulons nous assurer que nos compagnies de pêche puissent s'épanouir et que les pêcheurs du week-end puissent aussi continuer à faire de la pêche. Et j'aimerais que la Chambre de commerce qui a aidé cet événement, on le reconnaisse. C'est un événement qui a lieu dans la Sunshine City depuis longtemps. Je sais que vous avez des perches dans votre circonscription et je vous invite à venir au Festival d'Orilia la semaine prochaine pour être en compétition dans la pêche. Merci. Merci beaucoup. Et cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations de députés. Rapport des comités.